Dernier Grimounza que le Saint-Esprit de Dieu voulait sauver. Alléluia. Dernier Grimounza, le, hey. le Saint-Esprit de Dieu voulait sauver la libérer. Où gagnez 4 jours depuis sorti la carte au Où gagnez-vous un ou une bouteille Maintenant, le Saint-Esprit -E de Dieu voulez sauver vous parce que bouteille ça c'est ce cause la mort. Wow. Vous le cherché à Ougan, mais vous pensez que c'est pour bien, mais c'est pour malheur. Yeah. Parce que le problème, ça, Ougan n'a pas à résoudre. Wow. Avant, c'est venu devant rapidement pour me prier pour l'heure il veut bouteille. Si je dis, je Si vous retournez, ça c'est affaire fait de Ça c'est vous qui connaissez. Mais le Saint-Esprit de vous est pas responsable. Vous passer passez pas devant rapide pour me prier pour moins d'eau. Là, vous avez pour craser bouteille là. Oui, non, oui, non, madame. Pour craser la bouteille. Oui, mademoiselle. Oui, pour saisir la guérison miracle. Oui. Je ne peux pas reconnaître. Vous reconnaissez moi Je ne peux pas Ok. Le Saint-Esprit de Dieu a libéré parce que le problème ça n'a pas à résoudre. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui <mets> qu qu qu qu qu a résoudre. Lorsqu'il il veut promettre qu'il va appeler ces bouteilles. Est-ce qu'il va appeler ces Oui. Non, mais je connais. Je connais. Ça, où il n'y a pas de café, le Saint-Esprit de Dieu n'a pas le faire. Et maintenant, vous délivrez un sac de fort à l'alcool. Au nom libre Aïe Aïe Acclamer Jésus Jésus Wow Bam Jésus Jésus Bam Bam Bam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 Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu déjà résolu le problème. C'est moins qu'à terminer le jeûne. Non, on ne va pas quoi vendre. On ne va pas se vendre. va Gardez bien vin là avec vous pour la caméra. Ah, poussons le gars là. pour moi que gars là. là. Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, Aïe, aïe, Wow, wow, wow, wow, ay, ay, ay. Mm. Hey, Hallelujah! Hey! <laughs>